c'est toujours d'être au plus près de, de nos lecteurs, de nos, de nos followers. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont, qui sont connectées. Euh, le sujet d'aujourd'hui avec lequel nous avons choisi de, de démarrer ce, ce premier talk, et, et on évoquera ce sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, qui est la question de, des migrants subsahariens en Tunisie. Euh, nous avons choisi de, de le nommer « mensonge d'État et discrimination ». Euh, Nawet euh, n'a cessé depuis euh, des mois de travailler sur euh, ce sujet. D'ailleurs, euh, on vous rappelle euh, la sortie du dernier Nawet euh, magazine, le hors-série numéro 4, qui, qui traite justement de cette euh, question des, euh, des migrants sub, euh, subsahariens avec euh, un dossier complet euh, sur différents aspects de leur euh, vie en Tunisie. D'ailleurs, le titre de ce magazine euh, est euh, « Migrants subsahariens en Tunisie, transit ou terminus ?» Et, et aujourd'hui, cette question se pose de nouveau sur, sur un, un jour nouveau. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour, pour en discuter. Le format Nawet Talk sera... Euh, organisé de façon euh, organisée euh, entre guillemets euh, par, par Nawet pour discuter justement de différents sujets d'actualité et de l'actualité aussi de notre, de notre média. Et euh, merci de nous soutenir et d'être là à la, à la première de, de, de Nawet Talk. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons choisi de discuter de ce sujet-là et avec nous, il y aura deux invités. Euh, le, ce, ce format sera aussi euh, la voie de la rédaction de Nawet, qui compte plusieurs journalistes qui, qui fournissent tous les jours euh, euh, des articles que vous retrouvez sur le site des vidéos, que vous retrouvez sur les plateformes et qui travaillent justement sur euh, l'actualité euh, du pays avec un œil alternatif pour y voir un peu plus clair. Euh, sans plus tarder, je, je passe à la présentation des invités. Nous avons deux invités L'un des deux est avec nous. La deuxième personne va, va nous rejoindre. Donc, je commence par la présentation de Thémer Maki, euh, mon cher collègue, qui est journaliste à Nawet et qui est directeur de euh, le magazine Nawet. Donc, euh, bonsoir euh, Thémer. Rihab Bouhayataya, notre deuxième invité, notre collègue aussi à Nawet, va nous rejoindre dans, dans quelques minutes. Il y a quelques petits problèmes techniques qu'elle va résoudre, j'espère. Et euh, elle va nous rejoindre, donc, euh, qui, euh, qui suit pour Nawet euh, l'actualité, justement, des, des migrants subsahariens, qui est l'autrice elle, elle est des deux articles euh, qui traitent, justement, de la dernière actualité, euh, les contre-vérités de Qais Saïd et euh, l'isolement des subsahariens Dal qui est son dernier reportage, qui traite, justement, de, des agressions et des violations qui sont en cours contre la, la communauté euh, subsaharienne. On va commencer par le commencement, euh, thème Déjà, le, le, le communiqué de la présidence de la République le 21 février dernier, euh, qui parle de grand remplacement, euh, qui utilise une, une rhétorique raciste. Euh, comment vous l'avez vu euh, au, au premier abord Comment vous l'avez lu la, la toute première fois Parce que c'est un changement de temps assez radical. Euh, bonsoir Filas, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, c'était des propos euh, choquants. Euh, choquants, bien que la nature euh, nerveuse, euh, arbitraire et qui tend à l'improvisation et au complotisme euh, du président Saïd n'est plus à révéler. Mais c'était tout de même des propos choquants. Euh, L'usage d'un champ lexical, vraiment de, de l'extrême droite européenne, mais il fallait faire un effort pour trouver euh, les termes en arabe pour pouvoir arabiser de tels concepts, de parler d'une colonisation, un hein, et tout ça. En même temps, ce n'était pas un langage tout à fait nouveau ou imprévisible, dans la mesure où c'est un langage qui a commencé, c'est un, un vocabulaire qui a commencé à se propager sur les réseaux sociaux à travers euh, une, une organisation qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien, le Hizb al-Qawmi qui fait des campagnes. D'ailleurs, vous pouvez trouver un article qui, qui, que, que nous avons publié bien avant euh, le discours, le discours de, de, de Kais Saïd de, du 21 février, nous avons publié un article sur euh, ce parti nationaliste tunisien intitulé « Parti nationaliste tunisien, racisme autorisé par l'État » le 14 février en français et nous l'avons publié euh, bien avant, vous pouvez le trouver également sur nawad.org, le 26 janvier 2023 en arabe. Euh, eh bien, ce parti a propagé un discours que le président a fini par adopter d'une certaine manière, à côté euh, d'une tendance euh, qui commence à, à se stabiliser euh, chez, dans le discours présidentiel, qui est euh, les, les, les sources sécuritaires et les rapports sécuritaires sur lesquels sont fondées les politiques, les décisions euh, présidentielles. On sent bien cette empreinte dans le discours de Kais Saïd du 21 février. C'est euh, donc... un peu, c'est un climat qui a été un peu créé en, en amont, un peu jusqu'à son paroxysme par, par ce communiqué du, du, du 21 février. Juste, j'aimerais euh, dire euh, bonsoir à Ali qui vient de nous rejoindre. Euh, donc euh, Rihab justement, je le rappelle, qui est journaliste à Nawet et qui suit euh, l'actualité la, la, de la question des, euh, de, de la communauté subsaharienne en Tunisie, elle est l'autrice de deux articles récemment que vous pouvez trouver sur euh, Nawet euh, ce que dit thème un peu c'est euh, le climat euh, hostile à la communauté subsaharienne il, il ne date pas d'aujourd'hui un parti raciste qui, qui, qui, qui prône une propagande qui est qui s'est propagé à large échelle, euh, au niveau de, de la communauté elle-même, est-ce que qu'on a, a remarqué que quelque chose était en train de se préparer ou est-ce que ça a pris tout le monde de court euh, Firas, la question m'est adressée ou à Rehab C'est plutôt à Rehab. <rire> D'accord. Euh, qui, qui doit juste euh, enlever, le, le, le, qui doit juste activer son micro. Vous pouvez reprendre le temps, le temps qu'elle que, qu résolve ce problème. Donc vous disiez que c'était un climat qui est, qui est mis en place et le communiqué a, a été comme, comme, comme un coup de tonnerre qui a... Qui, qui a oui, justement, un... l'adoption par le président Saïd d'un tel discours et du discours d'un parti qui semblait insignifiant. C'est un parti, rappelons-le, créé en 2018, euh, qui a fait, c'est vrai, des campagnes de terrain intensives et un travail intensif sur les réseaux sociaux durant les 4-5 derniers euh, mois, mais c'est tout de même un parti qui n'était pas posé sur l'échiquier politique tunisien, qui n'a pas de leader influent, et justement l'adoption de son vocabulaire, de son discours raciste et des notions euh, qu'il prétend défendre, par le président Saïd est assez surprenant bien que il y a une prédisposition chez le président Saïd au discours nationaliste et au discours conservateur mais adopter des termes comme la colonisation en parlant des migrants subsahariens adopter des théories comme le grand remplacement parler et je cite ici de changement démographique tout ça c'est c'est c'est un semblant d'idéologie qui vient draper le discours présidentiel et les décisions qui en émanent, qui sont, qui sont des politiques publiques annoncées comme ça euh, dans, dans, dans les discours présidentiels euh, sur, sur, sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Donc, c'est donc ça qui est, euh, qui est étonnant. et bien, euh, aussi, on voit bien que les répercussions d'un tel, tel choix euh, viennent rapidement et sont très euh, négatives. Et, euh, et donc, euh, on peut euh, plus tard parler Exactement. des évolutions toutes récentes durant les, le peu d'heures euh, qui viennent de passer. Oui, euh, justement, on, on vient chronologiquement, donc après ce communiqué, ce communiqué a eu un impact sur le terrain. Euh, la société civile et plusieurs journalistes ont recensé des, des cas d'agression dans, dans les quatre coins de la Tunisie, euh, si on peut résumer ça ainsi, des, euh, des cas d'agression physique, verbale. Euh, des, des contentions entre eux, des, des propriétaires de maisons et leurs locataires, euh, des campagnes d'arrestation de, de, de euh, qui sont euh, arbitraires, des cas de, de, de migrants ayant euh, leur, leur papier, entre guillemets, en règle, se voyant aussi jetés en, en détention pour des raisons qui ne, qui, qui ne comprennent pas. Euh, est-ce que, et c'est une question collégiale, si aussi peut peut Je parler aussi, euh, est-ce que… Euh, ce, ce, ce climat-là, finalement, ce, ce climat de violence qui s'est installé, est-ce que c'est est un racisme latent qui, est, qui existe depuis tout temps et qui s'est trouvé validé euh, par, par le communiqué présidentiel ou juste une frustration, comme me comme disait un peu, d'une de, de, situation économique qui, qui ne décolle pas et qui, et qui est créatrice justement de, de, de frustration et qui, et qui mettrait un, un bouc émissaire comme une victime idéale en fait, le discours de Kaysaïd, comme le discours de, du Parti nationaliste tunisien, a surfait sur, euh, sur un racisme latent. En fait, le discours a nourri les penchants racistes et, et xénophobes de certains, où ce racisme-là euh, racisme englobe aussi bien les Tunisiens noirs que euh, les migrants. Euh, mais la, la campagne et le discours de Kaysaïd a ouvert la boîte, de, la, boîte, la boîte de Pandore à un racisme euh, la, au racisme qui est devenu assumé et, et ouvertement xénophobe. Après, concernant et le, le, le problème, c'est que le, le président de la République a, re, a repris les éléments de langage du Parti nationaliste tunisien quand on parle de la théorie du, du grand remplacement. Elle était été introduite en, en, 2010, en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus et mais on ne peut pas parler du... Un, elle a été ensuite reprise par le président du Parti Reconquête, Eric Zemmour, qui en a fait une thématique essentielle pendant les, pendant les dernières élections en France. Zemmour a d'ailleurs saluer le discours de Kaiser, Haïd, mais je pense que son tweet s'adresse en réalité au peuple français dans un cadre d'un jeu, jeu, politi jeu politique franco-français. Les enjeux autour de la question migratoire en France ne sont pas les nôtres, mais en Tunisie, on ne peut pas parler de, de, du grand remplacement avec une population subsaharienne en fait, qui euh, ne dépend qui n'atteint même pas 100, 100 milliers d'individus. De, de, de, Les chiffres convergent sur leur nombre exact, mais se rejoignent sur un point en fait que euh, ce nombre, comme je l'ai dit, n'atteint pas 100 000, 100 000 euh, personnes. Avec un tel nombre, on ne peut pas parler d'une colonisation. Euh, dans, un, dans, dans un pays qui compte plus de environ 12 millions d'habitants. Après les répercussions. allez, -y, allez -y. Après les, ré, les, ré, les répercussions du, du discours de Kaisaray, euh, en fait, les, les agressions vers, verbales ou physiques envers les migrants ne datent pas d'aujourd'hui. Euh, mais elle a, elle a pris de l'ampleur euh, ces dernières semaines en fait, euh, et ça on le voit, hein, je euh, on l'a expli expliqué dans nos articles, euh, on l'a vu dans la rue, on, en fait les migrants ne sortent plus de chez eux, euh, mais à part les agressions physiques et verbales, euh, comme tu l'as dit, Firas, ils sont expulsés par leur, les propriétaires de leur loge logement. Ils sont désormais sans emploi, donc sans ressources et dans l'insécurité. Mais là aussi, la précarité euh, des migrants ne date pas d'aujourd'hui. Euh, ces personnes sont exploitées économiquement, victimes de, de harcèlement moral et parfois sexuel. Et on témoigne, c'est euh, les données de l'Instance nationale de lutte contre... La traite des personnes, les données pour cette année, le rapport de cette année, de, de l'année de 2022, a montré en fait que plus, plus de la moitié des, des victimes de, de, de la traite en Tunisie en 2021, euh, plus de la moitié sont des étrangers, dont plus de 60% sont des Ivoiriens. Donc la situation n'était pas… Euh, la, ils ont été dans la précarité bien avant cette campagne euh, de, du Parti nationaliste tunisien, puis le discours de Qaï Saïd, Sa mais là, la, la précarité, leur précarité s'est accentuée, et c'est ça euh, le plus dramatique. Donc, donc ce que vous, voilà pour, pour résumer un peu, c'est que c'est un tissu de, de fake news, d'informations de, de, de, oui. qui sont fausses, sur lesquelles il y a une propagande qui s'est construite, contre oui. des personnes qui sont euh, vulnérables depuis, depuis oui. des années oui. et, et, et, et qu'on a poussé dans le précipice d'une certaine manière. Je vais demander à Femmer, justement suite à ces, à ces agressions, il y a, il y a des, des répercussions aussi au niveau politique. Euh, on, a, on a vu les premiers jours euh, des, des réactions un peu timides au niveau international, au niveau national, où la société civile a évidemment condamné, mais au niveau international, ça a tardé un peu à venir, mais euh, le, le, au, fait, de fur, au fur et à mesure, on a vu que ça, euh, ça a pris de, de, de, des, voilà, une ampleur euh, un peu plus grande avec euh, le, le, le, les avions euh, des, des pays subsahariens pour euh, rapatrier leurs leur, leur ressortissants. Comment aussi vous avez vu justement ces… Ces, euh, ces réactions internationales, d'autant plus qu'avant euh, euh, le début de ce talk, il y a une information qui, qui peut-être euh, fait basculer cette question dans une nouvelle dimension, qui est l'annonce de la Banque mondiale, du gel de, de son partenariat et de ses activités avec la Tunisie suite au communiqué. Eh bien, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Elles sont à la hauteur de la gravité des propos de Trezise et de ce qui a suivi les propos de Trezise. Et justement, depuis quelques heures, exactement depuis quatre heures, la nouvelle est tombée la Banque mondiale. Ça, c'est le couronnement des réactions suite au propos de PriceSight, c'est que la Banque mondiale a décidé de mettre en pause sa collaboration avec, avec la Tunisie, même une réunion du bord de, de, de, de la Banque mondiale qui était prévue le 21 mars pour examiner de nouveaux engagements stratégiques avec la Tunisie a été reportée à une date ultérieure sans préciser euh, laquelle. Donc, euh, on voit bien que les réactions sont assez fortes, que leurs conséquences sont importantes, que la Banque mondiale, paraît-il, est déterminée, même si elle a appris les mesures prises par le gouvernement tunisien hier pour euh, apporter un certain soutien aux migrants et aux réfugiés, alors que ce n'est pas un soutien, c'est simplement quelques droits élémentaires pour l'instant bafoués par, par la police tunisienne quand il s'agit de cartes de séjour et qui sont bafoués par plusieurs, plusieurs entités tunisiennes quand il s'agit des droits de l'homme. Ces réactions aussi viennent isoler la Tunisie de son contexte africain, du continent africain. Et Il y a eu des images très fortes, celles de l'accueil des Guinéens qui ont été... Donc, euh, qui sont retournés euh, à Conakry, euh, les images sont vraiment euh, très très euh, parlantes et euh, beaucoup de réactions de par le continent. Aujourd'hui, euh, dans un match de foot de la de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 20 ans, euh, les footballeurs euh, sénégalais qui affrontaient la Tunisie, suite à avoir marqué un but, ils ont ils ont montré la couleur de leur peau. Donc, les actes autant symboliques que en matière de diplomatie de relations internationales, sont en train de se multiplier contre la Tunisie. Le, le, le, il y a tout juste deux heures, le, le ministre des Affaires étrangères tunisien a tenu une conférence de presse, il a essayé euh, de communiquer sur les nouvelles mesures, euh, d'accuser qu'il y a une campagne contre la Tunisie. Et il a, il a rappelé l'engagement de la Tunisie de lutte contre le racisme et en, en faveur du continent africain et des partenariats africains. Euh, mais tout ça n'est que, n'est que quelques tentatives de rattrapage qui sont loin d'être assez symboliques par rapport à, au ras de marée provoqué par les propos de Saïd et les actes qui, euh, qui ont suivi ces propos et qui ont été exécutés par euh, la police tunisienne, par, euh, les forces de sécurité tunisiennes dans leur ensemble et qui ont euh, les, euh, qui se, se résument en une série d'actes répressifs complètement euh, arbitraires, des arrestations arbitraires et ça aussi a conduit à une campagne de haine en société. Vous avez évoqué euh, que ce soit toi al Filas ou Rehab les euh, toutes les familles subsahariennes, tous les subsahariens qui ont été euh, privés de logements, tout simplement, de peur de représailles de la police. Beaucoup de propriétaires qui louaient des habitations euh, au noir euh, ont fini par euh, virer euh, les subsahariens qui y résidaient. Donc c'est une situation autant d'un point de vue social et économique qui les précarise davantage. D'un point de vue sécuritaire, ils vivent dans une peur euh, permanente et les réactions de certains pays subsahariens et de certaines instances internationales sont sincèrement à la hauteur des répercussions provoquées par le discours de Peshaï. Euh, pour, pour prolonger dans, dans, dans, cette, dans, dans cette voie, puisque nous avons procédé chronologiquement, hier soir, donc, le, un communiqué commun, ce qui est quelque chose d'assez inédit, entre la présidence de la République, euh, le, le, la leader du gouvernement et le ministère des Affaires étrangères, qui annonce une série de mesures qui, euh, qui visent à alléger ou à faciliter les conditions de vie des, euh, des migrants subsahariens en Tunisie. Le communiqué s'ouvre avec l'étonnement qui persiste toujours du gouvernement tunisien devant les accusations de, de, de racisme qui continuent et et que les déclarations internationales n'ont pas n'ont pas manqué de soulever. Donc, les, les principaux points de, de des mesures qui ont été prises. Donc, le, le, le prolongement automatique des, des titres de visa expirant de trois mois euh, à six mois, euh, le, la facilitation d'accès aux étudiants subsahariens à des à des titres de séjour, l'exemption de de la pénalité euh, de la pénalité euh, hebdomadaire que paye euh, les migrants hors de leur période de, de séjour, et qui est condition sine qua non pour quitter le territoire tunisien. La question est collégiale, et je commence par Thème. comment justement vous avez vu ce communiqué, encore un Est-ce que c'est un, est un, est un aveu de faiblesse Est-ce qu'on est, soigne, on soigne un peu l'image Comment vous avez lu le, le contexte et, et le contenu de, de ce communiqué Richard, euh, à toi. Oui, c'est à moi. Je... Oui, je vais commencer. La nouveauté, en fait, avec le, le communiqué de Rai de, de la présidence de la République hier, c'est que, à part le, le prolongement du, du délai de, du visa, en fait, on, la nouveauté, c'est qu'on va appliquer la loi. Parce que certaines mesures sont déjà, euh, existent déjà, comme euh, le délai le décret gouvernemental du 9 juillet 2020 dispose qu'un migrant souhaitant retourner dans un pays peut demander dans le cadre d'un départ volontaire l'annulation de, de, de ces pénalités. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est une mesure qui existe déjà. Concer concernant le, le, reno le renouvellement de, de, des cartes de séjour pour les étudiants, euh, en fait, c'est un droit qu'on qu leur refuse. C'est les entraves administratives qui empêchent la légalisation de la situation des étudiants. Et là, le communiqué euh, appelle l'administration à appliquer la loi. En fait. Ce n'est pas une nouveauté, ça, ce ne sont pas des, euh, des mesures. Euh, c'est juste qu'il qu incite l'administration à, à, facili à faciliter... Euh, les procédures administratives concernant les, les migrants. Euh, là aussi, on, il parle d'accompagnement de, de, des migrants, mais dans ce cadre-là aussi, euh, il, il y a des, des lois qui ne pas, sont pas respectées. En Tunisie, je parle de, de l'accès à la santé ou l'accès à l'éducation. Euh, pour l'accès à la santé, par exemple, il a fallu une campagne de, de la société civile pour que les établissements euh, sanitaires euh, commencent à appliquer la loi en, en permettant aux immigrants d'accéder aux services de santé. Et euh, Malgré cela, des discriminations persistent en la matière. Concernant l'accès à l'éducation, on a toujours des, des directeurs d'écoles qui, refu qui, qui refusent l'inscription des, des, des enfants des, de migrants dans leurs écoles, alors que c'est leur droit. Donc, euh, qu'on commence déjà à appliquer la loi qui est existante. Quand euh, il parle je, je... aussi. Vas-y, vas continue. Bon, le dernier élément, c'est quand il parle de, de la lutte contre le trafic des êtres humains. Oui, c'est un. C'est une réalité, on le sait que les migrants sont victimes de, de traite, mais là aussi, il ne, ça existe depuis toujours, et ça existe dans, euh, depuis euh, l'élection de Raisaïd en 2019, donc euh, ce n'est pas une nouveauté. Et là aussi, on a, le communiqué ne précise pas quelles sont les mesures qui vont être prises pour lutter contre ce phénomène, ce fléau, sachant que, euh, que c'est un... Euh, c'est un problème transfrontalier euh, que la Tunisie ne peut pas le régler euh, toute seule. Donc, voilà. c'est un communiqué un peu à, à minima au niveau des annonces. Non, en, minima, on en pense bon, des, bon. des portes ouvertes euh, d'une certaine manière. Je, je m'adresse à Femme, j'ai noté aussi personnellement qu'il n'y a aucun, euh, aucune aussi, euh, mention des, des agressions en cours. Comme s'il y avait un, un déni de, de, de cette réalité qu'on a, qu'on a tous, qu'on a tous vu. Donc, comment vous voyez justement dans le contexte ce communiqué ben, le, le communiqué, il vient, il cherche à, rattraper, à se rattraper un peu par rapport à ce qu'il a précédé, comme propos, comme acte, comme conséquence de ses actes. Donc, c'est un communiqué qui vient rappeler. Un peu qui vient annoncer plutôt des euh, des décisions comme si elles étaient des décisions alors que ce sont des droits et que la loi tunisienne dispose euh, de ces droits et de ces euh, procédures. Si on revient une par une des, des annonces de ce communiqué, euh, d'abord, d'abord, d'abord, il faut faut faut faut bien lire le communiqué dès le départ. Le communiqué n'a pas n'a toujours pas abandonné la rhétorique complotiste. Hein, dès le début du communiqué, on a euh, une euh, tirade qui dit euh, relative à la « relative au prétendu racisme en Tunisie », comme si tout ce qui a précédé n'éclaircit pas qu'il y a euh, du racisme en Tunisie. Mais au-delà de ça, il vient euh, dire… Euh, euh, attends juste un instant. Je viens de, de, de perdre là où il l'a dit. Euh, Bref. Je pense qu'ils l'ont modifié. Bref, il y a un temps complotiste toujours, comme si tout ce qui a tout ce qui a existé, c'est une campagne contre la Tunisie et contre les Tunisiens euh, et les intérêts des, des, de de la Tunisie, c'est tout, comme s'il n'y avait pas de quoi cette campagne commencer et puis euh, et, et commencer. Et puis il y a euh, point par point, il y a euh, le fait de donner des cartes de séjour d'un an aux étudiants d'Afrique subsaharienne. D'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Quand on parle des étudiants venus d'Afrique subsaharienne, leur nombre n'est pas négligeable, pas du tout, mais ce ne sont que 7000 étudiants, c'est-à-dire que 7000 personnes sur une population de 12 millions ne constituent absolument pas de problème. Et rien que le fait de dire dans un communiqué de la présidence de la République et de la présidence du gouvernement, qu'on va, que la Tunisie, que les autorités tunisiennes vont octroyer une carte de séjour d'un an aux étudiants, c'est complètement ridicule. Rappelons-le, c'est doublement ridicule quand on sait que les étudiants subsahariens en Tunisie, dans leur majorité écrasante, ils sont des, des, des, des, une source de revenus et de devises pour la Tunisie ils viennent faire leurs études en majorité dans des établissements universitaires privés. Et donc, ils payent ces établissements universitaires privés et ils constituent une de leurs principales clientèles. Donc, ça, c'est complètement ridicule. On dirait que euh, ces étudiants qui viennent payer pour étudier, déjà, c'est bien qu'on leur donne un an de résidence. Et en plus, le ridicule d'accorder un an de résidence à un étudiant, c'est que tout cursus universitaire est fait d'années. Donc, une année, c'est le minimal à attribuer pour un étudiant qui vient faire ses études en Tunisie. Euh, et ils disent, en plus, il y a le culot de dire qu'il sera possible qu'ils renouvellent fréquemment leurs documents dans des délais raisonnables. Bon, on voit bien que ça n'a rien d'un exploit. Ensuite, il y a le prolongement de la période de séjour de 3 à 6 mois. Donc de 3 à 6 mois, c'est la période de séjour. Et ici, ce n'est pas éclairci, mais il est clair que ça concerne les ressortissants de pays subsahariens qui n'ont pas besoin d'un visa pour accéder au territoire tunisien. Donc, c'est encore plus ridicule que le point qui a précédé. Comme ce sont six mois, ça ne changera pas beaucoup de choses. Euh, ensuite, euh, faciliter les départs volontaires pour ceux qui le veulent dans un cadre organisé et avec une coordination préalable avec les ambassades et les missions dipl diplomatiques des pays africains en Tunisie. Ça aussi, ce n'est pas du tout, du tout clair, c'est-à-dire faciliter les départs volontaires. Comment seront-ils facilités euh, Qu'est-ce que la Tunisie est prête à déployer pour cela Y a-t-il euh, une procédure, un lien, euh, quelque chose, une indication sur la procédure à suivre Si on voudrait effectuer un départ volontaire, rien n'est mentionné, rien n'est expliqué à ce sujet, même pas l une mention de l'institution qui en sera responsable. Euh, le, point le point suivant, c'est… Euh, voilà, Rihab l'a déjà évoqué qui est le fait d'acquitter euh, euh, les ressortissants de pays africains de leur pénalité euh, de dépassement des délais de séjour euh, réglementaires. Donc ça, Rihab, on a on a on a parlé euh, et il y a déjà un décret qui date de 2020, l'a-t-elle rappelé, euh, donc en vigueur en Tunisie et qui permet cela. Donc ça n'a rien d'un exploit. Euh, parler d'accompagnement et d'aide sociale aussi, les Habs en ont parlé, euh, mais surtout que parler… En fait, ce qui, ce qui est vraiment ridicule, c'est d'avoir la, la seule fois où euh, la partie qui sera responsable euh, d'une mesure a été spécifiée, c'est par rapport à l'accompagnement social, psychologique, euh, sanitaire, etc., des, des ressortissants, des migrants subsahariens. Et, et là, ça a été attribué à l'organisation du croissant rouge tunisien, qui est une organisation qui a été traversée depuis deux ans par des crises très très graves, par des affaires de corruption, qui vit une instabilité incroyable. Et, euh, et Saïd compte sur cette organisation pour gérer la situation. D'ailleurs, euh, vous pouvez lire sur Nawet une enquête qui s'intitule « Le crépuscule du croissant rouge » que vous pouvez trouver sur nawad.org et, et, et qui parle de la situation de cette institution. Revenons à ça et aux migrants subsahariens. Le point suivant, c'est combattre toutes les, les, les, les, les, les, les, les manières ou les formes de traite humaine et limiter le phénomène et lutter contre le phénomène d'exploitation des migrants irréguliers euh, en multipliant les campagnes de contrôle. Eh bien, euh, il y a bien une instance en Tunisie qui a ce rôle-là, qui est l'instance nationale de lutte contre euh, la traite humaine. Et à notre connaissance, Saïd a écarté les différentes instances qui étaient existantes dans la Constitution de 2014, à l'exception de l'instance électorale d'Isie, de, euh, de, de la Constitution. Euh, d'août 2022. Donc, euh, on ne sait pas sur quelle institution va-t-il compter dans cette mesure alors qu'il en a marginalisé d'autres. Le même communiqué annonce la mise en place d'un numéro vert, mais ce numéro vert n'est pas <rire> clairement spécifié dans le communiqué. Donc, sincèrement, c'est un communiqué qui essaye de se rattraper, qui ne fait rien et du coup qui s'y prend très, très mal. Donc, ce communiqué n'est pas assez. Euh, surtout que euh, la haine que, ce, ce, ce, euh, que, que cela a semé, euh, que, que, que le pro, les propos de ça et de leurs conséquences ont semé dans la société, prendront bien beaucoup de temps pour être réparés. C'est une jolie transition parce que c'était ma prochaine question et, et je vais m'adresser à, à, à les Est-ce que vous pensez que avec un peu ce, ce demi-tour, même si vous avez bien expliqué tous les deux que, que, que ce n'est pas assez, que ce n'est pas rassurant et que euh, ce communiqué enfonce un peu des, des portes ouvertes, mais quand même en sens de la crispation par rapport, par rapport au, au, au sujet. Est-ce que, Briha, vous pensez que cela va faire diminuer un peu cette hostilité, ce, ce climat de, de tension, ou vous pensez que c'est déjà trop tard et que, les vannes bah, sont déjà ouvertes et qu'il sera très très compliqué de, de les fermer. Ça dépend de deux éléments. C'est la paupérisation des, des Tunisiens qui plus, plus vont, ils vont être, vont être précarisés, plus ils vont chercher des émissaires et les migrants sont les maillons faibles de la société. Et, et, ils sont exposés à la violence, à, à, à la, la, euh, donc ils sont les maillons faibles de la société, donc euh, on peut les attaquer euh, facilement. Il y a aussi le racisme. Le racisme est ancré dans la société tunisienne, en tout cas auprès d'une grande frange de la société tunisienne. Je pense qu'il peut y avoir une trêve, euh, une trêve mais... Euh, mais le racisme est tellement ancré qu'on ne on peut pas s'attendre à que la, cesse, que la violence cesse du jour au lendemain. Donc, euh, après, il y a aussi l'autre volet qui est la répression policière. et, et on, on peut suivre comment ça va, ça va évoluer, mais pour le moment, euh, il y a beaucoup d'arrestations, mais, mais, mais on verra par la suite. Au niveau international, vous pouvez continuer sur la question des, des, des violences. Est-ce que vous pensez que ça va calmer le jeu, finalement, ce, ce, ce, ce, ce volte-face bah, du président et du ministère des Affaires étrangères qui, sont, qui parlent aux médias, ce qui est quelque chose de nouveau pour le, pour le gouvernement tunisien et qui essaie de, de, de, de rassurer, ou il est déjà trop tard au niveau, comme, comme je, je l'évoquais avec Eihab, au niveau au niveau tunisien que voilà le racisme s'est banalisé aujourd'hui et que au niveau international jusqu'à quel point la Tunisie va, va traîner les pots cassés de de cette de cette fenêtre de, de, de, de, de, de sur cette question je pense que après ça c'est payé un bad buzz indélébile c'est-à-dire que être réputé comme un pays raciste et, et comme, un, comme, un, comme, un, comme un état raciste, euh, ça ne se lave pas avec un communiqué ou deux ou un discours rassurant ou deux. Euh, les propos de Kaysaïd, malheureusement, marquant la diplomatie tunisienne et les rapports des Tunisiens au continent africain, espérant que, que, que le sursaut antiraciste euh, puisse imposer euh, un nouveau discours et imposer une nouvelle politique en la matière. Déjà, il y a quelques, quelques, quelques temps, euh, que nous avons sorti il y a deux mois maintenant, ou, ou un peu plus, euh, le dernier hors-série de Nawat euh, Magazine, on parlait d'une politique d'autruche du gouvernement tunisien, parce que c'est bien beau euh, de… de, de de maintenant essayer de se rétracter par rapport au discours raciste, mais il y avait déjà bien avant le discours de Saïd beaucoup de droits bafoués. Euh, par exemple, la Tunisie se sert des migrants subsahariens irréguliers comme étant une main d'œuvre de substitution. Ils, ils sont dans le marché de, trava de travail et ils, ils occupent une place importante dans ce marché de travail, rappelant que Selon les chiffres de l'ONU, il y a 57 000 migrants subsahariens en Tunisie. Le nombre des migrants irréguliers est bien sûr approximatif euh, quand on parle de ce genre de, de, de, de contexte. Mais rien que les Ivoiriens, compte, il y a 20 000 Ivoiriens officiellement et certains disent que cette communauté est trois fois plus, plus importante. Certaines associations d'Ivoiriens en Tunisie euh, disent cela. En même temps, il y a 4200 demandeurs d'asile, donc on voit bien que les situations mettent aussi tous les migrants subsahariens dans le même sac, et en parler comme une communauté euh, complètement euh, euh, similaire, euh, n'est pas très appropriée. Il y a, comme, comme je l'ai déjà dit, il y a 7000 étudiants, 4200 demandeurs d'asile. En tout, 57 000 migrants subsahariens selon l'ONU, 20 000 Ivoiriens. Et donc, il y a, des, il y a des, des, des nationalités spécifiques qui ont des raisons bien déterminées chacune d'être en Tunisie et le traitement des cas doit prendre en compte les spécificités socio-économiques, mais aussi sécuritaires de chacun de ces pays. Il faut respecter déjà l'arsenal juridique tunisien qui qui n'est pas des plus parfaits en la matière. Mais déjà, ce serait bien de respecter euh, les lois et qui garantissent un tant soit peu de droits aux migrants euh, subsahariens en Tunisie. Après, il faut aussi s'attaquer au problème de traite humaine, parce que ça, c'est un grand dossier. Nawet a, a déjà enquêté euh, dessus. Euh, la traite humaine qui cible... Euh, particulièrement les Ivoiriens à travers des intermédiaires euh, depuis euh, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, qui promettent euh, mens et, et merveilles euh, à certaines personnes en quête d'un avenir meilleur, qui les entraînent en Tunisie avec des intermédiaires également existants en Tunisie, et ces personnes se trouvent à être séquestrées dans des maisons, à être complètement dépendantes de leurs employeurs, leurs employeurs donnent leur rémunération à l'intermédiaire, l'intermédiaire se réserve cette rémunération et continue à promettre à ces personnes une migration euh, irrégulière vers l'Europe, donc la traversée de la Méditerranée, et ils leur promettent de toujours subvenir aux besoins de leur famille au pays. Euh, cette situation, euh, en fait, entraîne… Euh, euh, des cas de traite humaine en Tunisie, et l'État tunisien devrait agir davantage et plus sérieusement pour empêcher ces cas de traite humaine. Après, il nous faut une politique publique en la matière. Ce n'est pas une, un ensemble de lois ou euh, de, de, de procédures sécuritaires qui vont résoudre la situation. Il faut une politique publique qui prenne en compte l'aspect social, économique, sécuritaire, euh, et un phénomène, ce phénomène migratoire, ok, c'est un phénomène qui nous semble relativement nouveau, et un phénomène sud-sud, euh, mais c'est un phénomène auquel nous devons être euh, bien, bien préparés afin d'en tirer le meilleur profit. Hein. Il y a beaucoup de, de, de, de qualités que nous pouvons tirer. Déjà, la diversité est en soi une richesse et une qualité, mais aussi, comme je l'ai dit, euh, cette main-d'œuvre de substitution qui vient jouer un rôle très sérieux dans le marché euh, de travail tunisien, qui vient combler un vide dans le marché de travail tunisien, et il vaut mieux euh, considérer euh, cela sérieusement afin d'en tirer le meilleur profit. Behab, vous, vous qui avez suivi justement pour Anawet Magazine… Euh euh, un peu le, bah, la condition a différents angles, que ce soit la santé, l'éducation et même, et même le, le travail. Euh, si vous pouvez un peu rappeler euh, un peu le, le, le cadre un peu juridique euh, en Tunisie sur justement l'emploi des, des, euh, des, des personnes étrangères, tout simplement, pas que, pas que subsahariennes, et qui euh, pose, pose problème puisque euh, les, la communauté subsaharienne n'arrive pas à accéder à des à des permis de travail, ce qui semble aujourd'hui très problématique, il, il précarise cette communauté de façon assez importante. En fait, la présence informelle des migrants en Tunisie est, est, ouvre la voie à des abus, à des multiples abus, en fait, quand ils sont dans… Le fait qu'ils n'ont pas de papier, ça, ça, ça ne leur permet pas d'avoir de, de, des contrats de travail. Donc, ils sont dans la précarité. Euh, comme, il, comme il a dit c ce sont des personnes qui travaillent dans des secteurs boudés par les Tunisiens, comme la restauration, l'agriculture euh, et autres. Donc, euh, euh, donc, en fait, ça dépend de. Il faut régulariser la situation des ces migrants pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent avoir une, une, des conditions de travail dignes. Donc, sans cette condition-là, on ne peut pas garantir de, de meilleures conditions de travail pour les migrants. Donc, donc, ce que vous expliquez un peu, c'est que le passage de, de, de, de, de vouloir travailler à être exploité dans une situation irrégulière est très facile, voire quasi automatique pour, pour n'importe quel migrant qui, qui, qui espère travailler en Tunisie. Euh, oui, tout à fait. Je, je, fait je, je vais poser une... Ah, euh, continue, continue. Mais non, non, en se... fait. <rire> Euh, je voulais rebondir sur, pour revenir un peu au début de notre, notre propos par rapport au, au, au Parti nationaliste tunisien qui est un peu à l'origine de, de tout ce qui est en train de se passer. Un peu. Euh, par rapport au discours qui s'est propagé, on a souligné le fait que ce soit propagé sur les réseaux et aussi via les médias. Et, et vous suivez tous les deux un peu, un peu les médias. Je vais commencer par Semr. Par Comment, comment on explique ou comment on voit justement ce, ce, cette montée d'un discours qui est, qui est, qui est nouveau D'ailleurs, pour les personnes qui suivent la question de, de la migration en Tunisie, on dit souvent que c'est un problème qui est, assez, euh, qui est assez maltraité ou peu traité par les médias et aujourd'hui se retrouve au devant de la scène, mais d'une façon euh, spectaculaire et très, et très contre-productif. Comment, comment vous avez vu comment vous avez suivi ça euh, via, via les médias tunisiens euh, qui, qui ont contribué à, à, à, cette, à cette vague d'hostilité Allô Oui oui La question m'est adressée Piras Oui oui en fait, ce qui compte dans cette affaire, c'est l'inexistence d'une politique publique en Tunisie qui, qui, qui, qui vient euh, contrecarrer tout ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que les Tunisiens ne sont pas racistes, mais s'ils ne sont pas racistes, connaissent-ils déjà le continent africain Connaissent-ils leur culture africaine Savent-ils c'est quoi les principales civilisations qui ont existé dans le continent africain Déjà, que ça commence par les bases, par l'éducation, euh, par le fait de travailler, par exemple, dans les cours d'histoire et de géographie. La Tunisie est souvent tournée que ce soit vers la Méditerranée, soit vers, vers l'Orient. Bien évidemment, ce sont des axes très importants de la culture tunisienne, de l'histoire tunisienne, etc. Mais même la géographie nous dit que nous avons aussi une autre histoire et que l'Afrique, euh, que, que la Tunisie a toujours eu des rapports avec, avec l'Afrique subsaharienne et qu'ils ont toujours influé sur ce qui s'y passe. Et donc, nous, en fait, dans notre éducation, dans notre, euh, dans notre apprentissage de l'histoire, de la géographie, des civilisations, nous sommes sous un angle très eurocentrique, c'est-à-dire que nous voyons le monde de par le prisme européen, les guerres puniques contre Rome et Carthage comptent énormément et comptent beaucoup, bien sûr, mais par exemple, la civilisation capsienne n'a pas beaucoup de place dans nos manuels d'histoire. La civilisation capsienne, qui était plus tournée vers le sud, vers le milieu saharien, saharien. et euh, même dans les dynasties qui se sont succédées euh, pour régner en Tunisie euh, durant le Moyen-Âge. Certaines étaient assez tournées vers l'Afrique subsaharienne. Même l'Empire le, le, le, le, le, le, le, le, carthaginois était assez tourné vers l'Afrique subsaharienne. Tout ça, nous ne l'apprenons pas et nous n'apprenons pas ce qui s'est passé dans, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique le, dans de l'Est, dans l'Afrique la, la, centrale. Nous n'en savons rien. Donc, c'est tout à fait normal que quand une nation n'a de rapport avec l'Afrique que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est normal qu'elle finisse par avoir beaucoup de préjugés, beaucoup de, de, de, de, de stéréotypes et qui finissent par, par s'exprimer dans un, dans un racisme tel que celui que nous avons observé durant les semaines passées. Et c'est normal aussi qu'il, pour revenir à, à, au cœur de ta question, c'est normal qu'il trouve un écho politique qu'ils finissent par trouver ce muet en expression politique comme le parti nationaliste tunisien et par devenir aussi décomplexé dès que figure publique aussi importante qu'un président vient en parler, on se lâche. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Il va falloir effectuer beaucoup de travail à tous les niveaux, dès la base, pour pouvoir contrecarrer ça. Après, en Tunisie, nous avons le talent de, de, et l'obsession de parler de l'image de la Tunisie, au point que euh, parfois on parle tellement trop de l'image de, de la Tunisie et de comment avoir une belle image qu'on oublie de, de se porter bien, au fond. On oublie d'être de, de, de, bien et on oublie du fait que euh, être dans un climat sans adopter des politiques publiques constructives et salvatrices, c'est la solution et on garde l'obsession de l'image. Eh bien, si on va garder l'obsession de l'image, on ne va pas s'en sortir parce que l'image elle est bien écorchée et il faut énormément de temps et d'actes et de faits pour la réparer et non pas juste des communiqués ou des petits discours ou des petites photos comme celles que… Euh, le ministre des Affaires étrangères a pu prendre avec euh, des ambassadeurs de pays euh, subsahariens. Euh, je, je pose la question à Réha par rapport au, aux médias. Il euh, y a certains médias qui ont joué un rôle actif et qui ont été même un relais justement pour, pour ce discours de la haine et pour ce fameux euh, parti nationaliste qui a été invité à la télé… qui. Euh dont les éléments de langage se retrouvent dans les oreilles et les écrans de, de tous les Tunisiens matin, midi et, et, et soir. Comment vous avez suivi ça et, et comment vous, vous, vous, voilà, vous jugez le, le niveau du débat public, entre guillemets, si, si, si on est tenté de, de le qualifier ainsi, mais comment ça a été discuté un peu dans les médias, vous, vous qui faites aussi des, des chroniques médias pour, pour, pour Nawet en fait, la question, le traitement médiatique de, de, de, de, de la question des migrants, de la question migratoire en Tunisie, je reviens toujours à, au, au racisme. Ce en fait. le, n'est le, pas nouveau le racisme qui est ambiant dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Il a atteint d'abord les Tunisiens noirs, et là, il englobe les migrants subsahariens. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir des, euh, des campagnes de haine et, et d'exénophobie des à l'encontre de, de, de migrants subsahariens. Ça en fait, ça ne m'a pas étonnée. C'est un, un phénomène qui, euh, qui existe d'ores et déjà. Euh, donc voilà. Merci beaucoup. Euh, on va passer aux, aux questions. Euh, si vous voulez, vous nous laissez vos questions sur le hashtag NawetTalk Talk ou simplement demander la parole. On ne va pas prendre une quantité illimitée de questions, évidemment. Euh, essayez d'être concis, euh, de poser clairement votre question, de la diriger vers un, un de nos deux journalistes de façon claire. Et, euh, et on, est, on est très ravis de vous écouter. Donc, on attend vos, vos demandes pour... Euh, pour intervenir dans, dans, notre, dans notre débat, euh, vous pouvez évidemment nous suivre sur, sur tous nos réseaux. Vous pouvez trouver euh, toutes les références qu'on a évoquées depuis le, le début de, de ce talk et, euh, et trouver euh, de, davantage la dernière euh, euh, la dernière couverture, par exemple, ce week-end, des deux manifestations de euh, le front de, de, de sauvetage et euh, celle de l'UGTT euh, samedi. Euh, vous pouvez également trouver toute notre couverture sur euh, la question des subsahariens. Vous pouvez envoyer vos, vos demandes, si des questions il y a. Vous pouvez les écrire, vous pouvez les, les, les dire, ça, ça marche dans les, dans les deux sens. Oui, pour ceux qui écoutent, parce que des personnes ne sont pas très familières avec ce, ce format, il suffit de, de demander la parole, tout simplement. Vous pouvez trouver, il euh, euh, y, y a un bouton qui est, qui est dédié à ça. Vous pouvez poser votre question, évidemment, dans n'importe quelle langue, évidemment, que ce soit euh, compréhensible, de préférence en français, pour que tout le monde, tout le monde comprenne et qu'on puisse euh, garder une cohérence au niveau de, de, de la langue. Je ne pense pas qu'on ait l'impression d'avoir tout dit dans ce débat. Il y a, il y a beaucoup de choses à, à rajouter. On attend vos, vos, vos questions. Vous pouvez trouver aussi dans le chat de, de ce talk euh, les, les, les taux de dernière parution à, à Nahuète et euh, la promo du, du dernier hors-série qui, qui est en librairie et qui est en ligne et vous pouvez le, le consulter. Fait comme, on fait comme à l'école, euh, Thème, on attend cinq minutes et, <rire> et si le prof ne vient pas, <rire> on s'en va. <rire> D'accord, ok. Mais euh, vous, êtes, vous êtes plus de 40 à nous écouter. Merci à tous d'être là. On connaît, on connaît certains d'entre vous qui, qui, qui nous suivent de façon assidue. Euh, on connaît aussi les autres. Donc, vous pouvez nous envoyer vos, votre demande pour, pour intervenir. On ne pensait pas avoir un, un public aussi aussi timide, mais, euh, mais c'était un plaisir de, de, de réaliser cette première. Merci à, à tous d'avoir ah, voilà, à la dernière minute d'une intervention, donc euh, euh, Cotran donc qui va intervenir. Donc euh, voilà, essayez d'être concis dans votre question, de la diriger vers un invité. Merci. Vous merci, entend. merci, euh, merci à vous déjà d'organiser ce, ce space. Et euh, alors, ma question, elle, elle se porte, c'est plus, c'est un reproche et en même temps, pas à vous spécialement, mais aux journalistes, je pense en Tunisie en général, et c'est en même temps une question. Euh, et du coup, je voulais savoir si, euh, est-ce que vous trouvez pas que, que les journalistes, que les médias ne font pas leur rôle de, de d'éducation de, de, de sensibilisation en ce moment par rapport aux questions qui sont portées vous parliez tout à l'heure de du parti euh, du parti euh, du parti d'extrême droite tunisien le parti euh, euh, patriotique, nationaliste, nationaliste, voilà, euh, qui est en train d'avoir euh, un, euh, un temps de parole assez vaste dans les médias. Et, et en parallèle, on n'a pas d'explication, de, de, de, de, de travail de débunkage, en quelque sorte, de leur théorie, de la théorie qu'ils sont en train de soulever, euh, dans les, dans, en tout cas, dans, les, dans, les, euh, dans tous les médias, je n'ai pas vu euh, en réalité de, de travail là-dessus. Et donc, euh, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une consigne peut-être du, du syndicat des journalistes ou quelque chose pour, euh, pour faire ce travail-là justement de, euh, de, de, de débunkage ou alors il faut rester neutre dans ce genre de, de situation Vous comprendrez bien que ma position n'est pas pour la neutralité. Merci. Eh bien, euh, généralement, bon, à Nowat, euh, nous ne sommes pas neutres. Euh, ça, nous ne cessons pas de le rappeler. Nous ne sommes presque jamais neutres. Euh, nous sommes tenus par les faits, par l'honnêteté de relater les faits tels qu'ils sont. Mais après, la neutralité euh, n'existe pas vraiment. C'est un leurre. Bon, pour l'ensemble des médias, je pense que. Il y a un manque à ce niveau. Déjà, les espaces qui sont alloués au traitement de l'information sont très peu nombreux, par exemple à la télé. Il n'y a pas de traitement de l'information. Il, il y a quelques talks, et même ils se font de plus en plus rares sur, sur la chose publique. Il y a des talks qui se prétendent ou s'attribuent un rôle de divertissement, qui ne sont pas propices à ce genre d'exercice et euh, les espaces d'information propices à ce genre d'exercice n'existent quasiment pas à la télé. Dans les radios, il y a, il y a plus d'espaces qui peuvent être euh, adaptés à cela. Euh, malheureusement, il n'y a pas assez de travail sur, sur, sur la question dans la radio et, et, et dans la presse, la presse écrite, euh, le phénomène du racisme a éclaté euh, pour la majorité des journaux soudainement, et il y a une sorte de confusion dans le traitement de ce phénomène, euh, je vous l'accorde. Après, vous avez parlé par exemple du débunkage du discours du Parti nationaliste tunisien. Je pense ici qu'il y a des choix éditoriaux à faire. Euh, par exemple, à Nahuète, euh, nous avons fait un, un débunkage du discours de Kaisaï, oui, parce que là c'est un discours qui prend de l'ampleur et qui provient d'une instance importante, influente et, et, et, et décisive euh, qui est la présidence de la République. Mais par contre, pour le parti nationaliste tunisien, nous avons préféré un traitement à travers la dénonciation parce qu'un débunkage lui donnerait euh, plus de crédit. Et on estime que c'est une organisation et une structure qui n'a pas euh, assez de crédit euh, pour... Euh, pour qu'on puisse démonter son discours point par point. C'est un discours qu'on dénonce tout simplement comme un ensemble complètement fascisant. Merci, Thème. Nous avons une autre question de euh, Nyango Body qui nous, qui, qui nous suit depuis les États-Unis, donc euh, c'est à vous. Nous vous écoutons. Non go c'est comme vous voulez. Oh, oh On vous ok écoute. merci merci. Euh, je suis venu un peu en retard mais j'ai une question. Euh, ma question un peu va dans euh, un peu dans le même sens que euh, le celui qui est passé avant moi mais dans un différent registre euh, avec la crise qui se passe en Tunisie j'ai fait j'ai fait un peu de recherche j'ai vu que ce racisme là n'est pas nouveau avec la situation des Tunisiens du sud du pays euh, par exemple les, les différentes euh, euh, de, de, de, comment on appelle ça, euh, ce, ce qui s'est passé par exemple à la justice lorsqu'il s'agit des cas d'identité. Et ma question est pourquoi ce manque d'indignation euh, de, euh, de, de la société civile, euh, des journalistes, puisque j'ai vu que vous êtes un, euh, un, un média indépendant et surtout des. Euh, des intellectuels tunisiens, parce que euh, même si en Tunisie, je me dis peut-être qu'il y a un manque d'expression, mais les gens qui sont dans la diaspora, par exemple, euh, je, pendant mes recherches, je n'ai pas vu beaucoup d'indignation. bon C'est vrai que la crise aujourd'hui a fait que tout le monde s'indigne, mais pourquoi pendant des années, on n'a pas eu, on a eu ce manque d'indignation alors qu'il y a des problèmes vraiment difficiles lorsqu'il s'agit du racisme en Tunisie? Merci. Eh bien, ce n'est pas qu'il y a eu un manque d'indignation. En Tunisie, les principales organisations du pays se sont indignées, quasiment tous les partis politiques, toutes les, toutes les organisations qui comptent, partis politiques, voire même universités, se sont indignées, ont exprimé leur indignation et leur solidarité avec la communauté subsaharienne en Tunisie. Également, euh, il faut être clair sur, sur, sur la question. Après, ces organisations de la société civile, euh, ces, euh, ces institutions qui se sont exprimées, ces personnalités, ces journalistes, rappelant qu'il y a eu également une grande manifestation. Des milliers de personnes ont défilé à Tunis le 25 février on soutient aux migrants subsahariens et pour dire non au racisme. Carrément, un franc antiraciste a été créé très rapidement, qui, et qui, dans lequel sont représentées plusieurs organisations et militants des droits de l'homme en Tunisie. Et il s'est créé très rapidement et a pu mobiliser très très rapidement. Le 25 février, c'est-à-dire à peine quatre jours après le discours présidentiel et le communiqué présidentiel. Donc la réaction, elle est là, les journaux sont là. Le fait qu'on tienne ce débat actuellement, c'est aussi une forme de manifestation d'intérêt. Et à Nawat, cet intérêt n'a pas commencé aujourd'hui ou hier. Donc l'intérêt y est, le travail y est, la dénonciation y est, l'indignation y est. Mais il y a un travail de fond qu'il fallait effectuer. Et depuis toujours, il y a des indignations, il y a des dénonciations. Les contre-pouvoirs sont assez actifs en la matière, mais c'est un problème confronté par un certain laxisme et euh, une obsession de la forme. « Non, nous ne sommes pas racistes, voilà, nous faisons telle et telle chose. » Mais nous n'avons jamais combattu l'origine du mal. Et l'origine du racisme, c'est toujours une, de l'ignorance. C'est toujours considérer l'autre comme un danger, considérer l'autre comme inférieur, considérer l'autre comme une menace, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Et ça, c'est un travail de fond, il faut que ça se fasse, comme je l'ai déjà dit, c'est une question d'éducation nationale même, et c'est un travail de fond qui doit se faire régulièrement, et les institutions de l'État, doivent être actives et alertes par rapport à ce problème-là, et non pas le confronter avec autant de laxisme, autant d'indifférence. J'ajoute euh, seulement qu'il y a eu une mobilisation d'une partie de la diaspora à Paris. Il y a eu une manifestation contre l'oralité. Également au Canada et aux États-Unis. Hein. Ah. Oui, je... oui, je suis ah, là. D'accord. Donc, euh, J'ai ajouté cet élément-là. D'accord. Euh, on a Khalil qui est avec nous. Après, on a une question par écrit et on conclut euh, ce, ce talk. Khalil, c'est à vous. vous euh, bonjour, tout le monde. Je pense que ma question, elle s'adresse plutôt à FEMEL qui a évoqué notamment le rôle de l'éducation pour combattre le discours de haine en Tunisie. Qu'en est-il de, des réseaux sociaux On a observé que le parti nationaliste a notamment utilisé les réseaux sociaux tels que TikTok pour diffuser ce, son message raciste. Un média comme Nawet, quel rôle peut-il jouer pour contrer notamment ce discours sur les réseaux sociaux eh bien notre rôle est ailleurs. Je pense que que notre rôle ce n'est pas de confronter euh, le discours euh, raciste sur les réseaux sociaux en étant un média. Notre principal rôle c'est d'informer. D'informer bien, c'est-à-dire que quand un citoyen a un questionnement et qu'il y a cette propagande, s'il voudrait vérifier les informations qui sont véhiculées, nous sommes là. Nous avons un format euh, viral euh, que nous utilisons surtout en matière de contre-propagande, pour, justement pour de la contre-propagande dans des cas similaires, qui est Nawet euh, Fidakika, c'est un format en arabe, c'est léger, ce sont des vidéos d'une minute qui reviennent sur l'actualité et qui euh, racontent euh, les faits euh, de notre point de vue. Euh, c'est un format donc supposé avoir euh, un potentiel de viralité sur les réseaux sociaux sinon notre rôle c'est de fournir euh, un journalisme de, de de qualité, un journalisme audacieux, indépendant et émancipé de tout engagement auprès des capitaux ou des partis politiques pour présenter une information donc indépendante. Et dans ce cadre-là, nous avons présenté plusieurs articles sur la question des migrants subsahariens. Ils se, se, se, se manifestent même par dizaines. Il y a des reportages, il y a un mini-doc. Il y a beaucoup de choses à examiner. Je vous conseille de suivre le tag Migrant, euh, migrant sur Nawet. Il suffit de cliquer, de, de mettre dans la recherche de Nawet ou celle de, de, de Google Migrant euh, Nawet euh, pour trouver beaucoup d'articles qui parlent de cette question de, de, de différents angles et de, de, avec, euh, sur différents supports. Merci, merci beaucoup. Merci à tous euh, pour, pour ce premier talk euh, qui s'est relativement bien passé. Donc, merci à, merci à vous, Thémar Maki. Donc, vous êtes journaliste à Nawet et directeur de la, euh, de la revue Nawet Magazine. Et euh, Rihab Boukayataya, euh, journaliste à Nawet et qui suit la question de, de la communauté subsaharienne euh, en Tunisie. Merci à tous nos auditeurs. Vous étiez plus de 60 par moment sur. Euh, sur ce, sur ce format. C'était un début. Vous exposerez les pannes, les pannes techniques et les, petites, et les petites coupures. Nous, nous allons nous améliorer au fur, au fur et à mesure. Merci à vous. N'oubliez pas de nous suivre. N'oubliez pas de, vous, de nous soutenir, que ce soit en librairie, sur le site, sur Patreon. Et, euh, et on sera toujours euh, plus proche de nos, de nos lecteurs. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.